Le point de vue qu'on va développer aujourd'hui, ce sera celui d'anthropologues, de, de, c'est-à-dire des scientifiques qui ont une contrainte dans leur production et dans leur parole, une contrainte d'objectivité. Alors, en deux mots, les anthropologues, ce sont des gens qui s'intéressent à la manière dont les, dont les humains donnent du sens à leur environnement leur environnement social, leur environnement culturel et puis aussi leur environnement matériel donc notamment à la nature et c'est ça qui va retenir nos, notre attention aujourd'hui. On va s'appuyer sur cette communication pour, pour faire cette communication sur nos propres travaux, on travaille tous les deux sur la question des déchets sauvages dans des perspectives un petit peu différentes et puis aussi, euh, aussi sur les travaux d'illustres collègues, donc je les cite rapidement, je suis un peu obligé de le faire, si ces références vous intéressent, vous venez nous voir à la fin pendant le, pendant le pot et je vous donnerai le détail. Euh, donc marie Douglas. Catherine Larrère, Serge Moscovici, Bruno Latour, euh, Philippe Descola, Jean-Baptiste Fressoz et euh, Baptiste montsaint -Jean. Voilà, Je suis obligé de les citer, hein. c'est des gens qu'on utilise quotidiennement, donc, euh, sinon ça serait du, du pillage intellectuel. Euh, alors, bon, c des fois on nous interroge en nous disant oh, « mais c'est bizarre, des anthropologues qui travaillent sur les déchets, les déchets c'est plus des, de la matière, donc ça intéresse les physiciens, les chimistes, éventuellement... Euh, » les écologues, les biologistes, etc. Alors, bah, pour les anthropologues, les déchets sont des, sont des indices, des traces, euh, les traces des modes de vie. Hein. Les déchets, ce sont bien les humains qui les produisent. Et puis, euh, et puis bah, à travers ces traces, on va voir les activités sociales, on va voir le résultat des activités sociales. Alors finalement, on aborde les déchets un petit peu comme les archéologues le font. Les archéologues n'ont pas accès aux civilisations qui les intéressent, mais en étudiant les déchets de ces civilisations, ils arrivent à reconstituer euh, des, des modèles de société. On fait, on fait la même chose, sauf que pour nous, euh, ce n'est pas les civilisations passées, c'est la nôtre qui va nous intéresser. C'est celle-là qu'on voit dans, dans, dans ce qu'on retrouve sur les plages. Euh, ce qui va retenir notre attention aujourd'hui, bah, ce ne pas tous les déchets. Euh, ce sont évidemment d'abord les déchets sauvages, enfin surtout les déchets sauvages, c'est-à-dire ceux qui échappent au système de traitement, alors le terme déchets sauvages, Christina parle de déchets aquatiques. Le terme de déchets sauvages, pour en dire deux mots, c'est un terme qui regroupe aussi les déchets aquatiques. C'est un terme qu'on utilise pour désigner l'ensemble de ces déchets. Ceux qu'on trouve dans la montagne, au fond des sous-bois, voire sur les trottoirs, on avait besoin d'un concept qui regroupe l'ensemble et pas seulement les déchets aquatiques. Donc ces déchets sauvages, on en retrouve évidemment dans les océans et c'est ceux qui attirent le plus l'attention aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de communication sur les déchets dans les océans que sur les déchets qui sont au fond des bois, euh, pour des raisons euh, que j'évoquerai tout à l'heure. Euh, la présence de déchets et de résidus plastiques dans les océans pose de nombreux problèmes, en tout cas des problèmes suffisants pour qu'il y ait des militants euh, qui, se, qui se mobilisent, euh, pour qu'il y ait des bénévoles qui aillent les ramasser sur les plages, et puis aussi pour que les pouvoirs publics appuient ces initiatives, s'en préoccupent et essaient de légiférer pour changer les choses. Alors il y a de nombreux acteurs qui trouvent que c'est mal, enfin que c'est mal, je veux dire que les déchets sauvages, que les déchets dans les océans posent de nombreux de nombreux problèmes, sont néfastes, sont dangereux euh, parce qu'ils dégradent l'environnement, parce qu'ils nuisent à la biodiversité, parce qu'ils transforment les espèces, Enfin etc., etc., euh, mais sans le dire aussi clairement, il y a aussi plein de gens qui trouvent ça plutôt bien qu'il y ait des déchets, alors ils ne le disent pas comme ça, évidemment, vous ne trouverez pas des industriels qui se frottent les mains en disant « bravo, il y a des déchets partout », c'est la preuve qu'on produit beaucoup et qu'on vend beaucoup de plastique, et pourtant c'est la preuve, euh, les tas de déchets sont révélateurs de la richesse des nations, euh, et puis bah, quand il y a des tas de déchets, il y en a toujours qui sont emportés par le vent, par les flots, par euh, les phénomènes naturels. Donc plus il y a de déchets, euh, c'est un bon signe. On pourrait mesurer la, les, le PIB euh, et l'évolution du PIB à la production des déchets, et donc euh, à, à la quantité de ceux que l'on retrouve dans les, dans les océans. Euh, les industriels, aujourd'hui, investissent le champ, le champ des déchets, des déchets sauvages, avec l'espoir euh, de créer des plastiques biodégradables. Alors les Il y a de nombreux scientifiques qui bossent aussi sur cette question, puisqu'il y a un attrait, hein, on finance des recherches. Euh, le le premier industriel qui trouvera un plastique biodégradable euh, euh, enfin, suffisamment biodégradable, etc., qui passera tous les tests, il sera en situation de monopole. Il sera en situation de monopole, il pourra faire du lobbying pour que les autres plastiques soient interdits. Donc ça sera le seul sur le marché du plastique. Vous imaginez le rêve. Quoi. Donc finalement, de ce point de vue, les déchets qui sont dans les océans, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, de leur point de vue. D'une autre, c'est peut-être différent. Enfin, je reviendrai sur le point de vue des anthropologues. Et puis, il y a aussi des militants hein, qui trouvent... Alors, évidemment, on ne va pas les accuser de faire ça, mais on a des, des militants qui trouvent, des militants environnementalistes ou, ou écolos, euh, qui trouvent de la reconnaissance sociale, parfois des emplois, grâce à leur lutte contre la pollution plastique. Euh, L'une de, de nos correspondantes qui travaille sur les déchets sauvages à Dieppe, donc en Normandie, nous disait une fois, sous forme de boutade, mais elle rigolait pas complètement, en disant, mais vous imaginez euh, s'il n'y en a plus Qu'est-ce qu'on va faire, nous où est-ce qu'on va aller bosser Voilà, et on voit qu'il y a un intérêt direct. Alors, bien sûr, c'était sous forme de bouton. Bon. Alors, on pourrait, nous aussi, nous, nous entendre dire que qu'on ben, travaille sur les déchets et qu'on a intérêt à ce qui en est toujours, sinon on changera d'objet de recherche euh, critique que l'on veut, veut bien entendre et que l'on veut bien accepter. Alors, cela dit, notre position est un petit peu différente puisque, en tant qu'anthropologue, la présence de déchets plastiques dans la nature, enfin la présence de déchets plastiques ou non plastiques, peu importe, dans la nature n'est pas une n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Notre contrainte d'objectivité nous pousse à dire c'est un fait. Nous, on n'a pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est pas en plus, on n'est pas spécialiste de ça. Notre objet, donc, ce n'est pas la présence des déchets dans la nature, c'est plus le fait qu'il y a des gens que ça préoccupe, plus le fait qu'il y a des gens qui trouvent ça anormal, ou plus le fait qu'il y a des gens qui trouvent ça pas tout à fait normal, mais enfin, en tout cas, euh, positif, parce qu'on va pouvoir continuer à faire marcher l'économie capitaliste euh, grâce à ça. Donc, ce que nous allons euh, essayer de, de, de... Ce que nous vous proposons d'essayer de comprendre, euh, ce sont les raisons pour lesquelles nous nous, sou nous, nous soucions aujourd'hui de la nature, mais aussi, hein, puisque les déchets portent atteinte à la nature, mais aussi à quoi sert l'idée de nature ou les références à la nature dans la, dans la construction d'un projet d'avenir. Alors on va aborder un certain nombre de points, je vous les présente rapidement. D'abord on va essayer de voir ce qu'est qu un déchet, enfin, du point de vue des anthropologues. Euh, deuxièmement, on essaiera de vous dire pourquoi nous avons besoin, alors on questionnera le nous, hein, mais euh, là je le présente rapidement, pourquoi nous avons besoin de détruire la nature Ensuite, euh, en troisième point, euh, nous verrons pourquoi ils sont devenus aujourd'hui un problème, alors que les déchets, pendant très longtemps, ne posaient pas de problème. Euh, quatrième point, on entend souvent dire, vous le savez, qu'il y a une conscience écologique euh, qui est en train de monter, une conscience environnementaliste qui est en train de monter. Est-ce vrai Et puis, qu qu'est-ce qu que cache cette histoire Cinquième point, euh, nous nous interrogerons sur la catastrophe écologique en nous demandant si ce n'est pas une bonne chose. Alors, bon, avec les précautions que j'ai prises au début, hein, vous, vous, vous entendez bien, ou plutôt, pour qui c'est une bonne nouvelle, la catastrophe écologique Et puis, euh, sixième point, que reste-t-il de la nature aujourd'hui Est-ce qu'il faut toujours mobiliser cette idée de nature et à, quoi, et à quoi ça sert Sur ce sixième point, on va s'appuyer sur notre expérience de collecteur, puisque dans nos travaux d'anthropologue, les anthropologues ne sont, pas, sont pas, des, enfin, pas comme des philosophes qui peuvent faire leur travail juste dans leur bureau ou dans une bibliothèque. Ils ont besoin de faire une enquête empirique, une enquête de terrain, et nous, nos enquêtes... Alors, ont consisté principalement à aller collecter des déchets, avec les, à se mêler aux collecteurs, et, et à observer à la fois les déchets, et les réflexes et les discours des, des collecteurs de déchets. Et puis, ben, en conclusion, on verra à quoi sert l'idée de nature. Hein, Est-elle toujours utile aujourd'hui Premier point, qu'est-ce qu'un déchet Alors, une définition officielle du déchet, Christina l'a mobilisée tout à l'heure, hein, une définition réglementaire, le déchet est un objet abandonné. Euh, pour nous, cette définition, elle ne fonctionne pas parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions. Euh, certains objets, d'abord, certains objets abandonnés ne sont pas des déchets. Il y a des objets, des objets que l'on abandonne volontairement dont on se débarrasse volontairement et qui ne constituent pas des déchets. Euh, pensez au, au, au fameux cadenas d'amour qu'on trouve à Paris, là, sur le, sur le pont des Arts. Hein. Les gens sont amoureux, ils mettent leurs initiales sur un cadenas et paf, ils bouclent là, ils abandonnent l'objet. Et pour eux, ce n'est pas un déchet. Alors évidemment, au bout d'un moment, les parapets des ponts s'alourdissent tellement que les services municipaux sont obligés de les retirer et pestent contre les déchets. Voilà. Mais vous voyez bien que dans l'acte la, dans la, de production, on abandonne quelque chose et ce n'est pas un déchet. On peut aussi penser aux pièces que l'on jette dans les fontaines, dans certains lieux touristiques, en faisant un vœu. La pièce a de la valeur, ce n'est pas un objet devenu inutile, ce n'est pas un objet que l'on qu abandonne, c'est une offrande. On peut aussi penser aux dons d'organes. Quand on dit qu'à sa mort ou suite à un accident violent, on donnera ses organes, c'est un abandon et c'est pas un déchet. Au au contraire, ça a de la valeur et ça a de la valeur pour la vie euh, des gens qui pourront en profiter. Et puis aussi, euh, les lâchers de ballons. Alors les lâchers de ballons, c'est un peu plus compliqué parce que pour les collecteurs de déchets sauvages, les lâchers de ballons, quand on les retrouve sur les plages, c'est des déchets, évidemment. Mais pour celui qui fait un lâcher de ballon, il les achète pour les lâcher. Vous voyez, tous ces objets, sauf les organes, ce sont des objets qu'on achète qui ont de la valeur spécialement pour s'en débarrasser. Donc ce sont des offrandes. On ne peut pas considérer que ce sont des déchets comme les autres déchets, ceux dont on se débarrasse parce qu'ils ne servent plus à rien. D'autre part, il y a certains déchets à l'inverse. Il y a des déchets qui n'ont jamais été abandonnés. Alors, Christina, tu l'évoquais un petit peu, mais je pense aux, aux objets. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, je regardais un fleuve, donc en, en Picardie, je regardais la Somme, et ce que je voyais flotter sur la Somme, bon, ben, des bouteilles plastiques, du polystyrène, enfin, tout ce que vous savez, mais je voyais des ballons. Et, et je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'ont tous ces gens qui jouent au foot à jeter leurs ballons dans la rivière Pourquoi, pourquoi font-ils ça non, Ce sont des objets qui sont perdus et qui deviennent des déchets peut-être ensuite, mais ce ne sont pas des objets abandonnés. De la même façon, les, les, les objets, de nombreux objets, les, les objets légers en particulier les polystyrènes, euh, ce sont des objets qui sont arrachés par le vent, ce ne sont pas des objets qui ont été abandonnés. Euh, le tsunami au Japon a produit ou aurait produit, parce que ce sont évidemment des estimations, 25 millions de tonnes de déchets. Et puis l'ouragan Katrina aux États-Unis, c'est 90 millions de tonnes de déchets. Et là aussi, ce ne sont pas des objets qui sont abandonnés, ou bien au contraire, les gens auraient bien aimé les, euh, pouvoir les garder. Autre problème euh, par rapport à la définition de ce qu'est un déchet, euh, un objet qui est un déchet pour quelqu'un n'est pas forcément un déchet pour une autre personne. Donc, avoir une définition assez positive qui dit bon, bah les déchets, c'est des objets à bonnet, ça complique un petit peu les choses. Alors, je pense évidemment aux gens qui font les poubelles, aux récupérateurs nombreux qui font les poubelles ou qui vont ramasser les encombrants dans les beaux quartiers quand les riches se débarrassent de leurs meubles et que les un peu moins riches, trouvent que c'est vraiment génial de pouvoir bénéficier de meubles gratuits. Et puis, donc pour les uns, ce sont des déchets, pour les autres, ce sont des trésors. Euh, et puis, je pense aussi aux bouteilles plastiques ou de verre que l'on met, au, je sais pas quelle est la, la, la, quelles sont les, les consignes de tri ici, mais que l'on met au bac, de, au bac de collecte. Pour nous, ce sont des déchets, ce sont des objets qui n'ont plus d'utilité. Pour l'industrie du recyclage, ce sont des ressources. Et d'ailleurs, ils en parlent comme étant des gisements de déchets. Euh, d'ailleurs, si on savait le prix que valait tout ça, peut-être qu'on les garderait pour nous et qu'on les socialiserait plutôt que de les donner gratuitement à des gens qui font du pognon. Mais enfin, c'est un autre sujet. Euh, le, passé, le passé des uns, euh, en la matière, le passé des uns est l'avenir des autres. Ce que je mets à la poubelle avait hum, de la valeur, mais n'en a plus. C'est mon passé, c'est un objet qui est, qui est fini. Et en revanche, celui qui le récupère en fera quelque chose. Pour lui, cet objet a un, a un avenir. Donc voilà pourquoi je dis que le passé des uns est l'avenir des autres. C'est l'une des caractéristiques des déchets qu'on en retrouvera plusieurs fois. Euh, les déchets représentent le passé. Autre exemple qui peuvent nous, nous permettre de, de définir le déchet, euh, je voudrais vous parler du mouchoir en papier, le mouchoir avec lequel je me mouche, et puis comme je me mouche une fois, je n'ai pas un gros rhume, je me dis et puis que je ne veux pas gaspiller trop, je le mets sur un coin de table en disant que ben, je me moucherai une deuxième fois, et puis quand je me serai mouché cinq fois, je le mettrai à la poubelle, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas un déchet puisque je vais le réutiliser, il a toujours une valeur d'usage. Pour mon voisin de table, oh, ce machin... Donc, voilà. Pour lui, c'est un, un déchet, enfin, c'est un objet qui est, qui est sale, qui est, qui est dégoûtant et qu'il aimerait bien voir aller plus vite à la poubelle. Je pense aussi, au, bon, je suis désolé, mais bah, allons-y. Hein. Je pense aussi aux crottes de chiens. Les crottes de chien ne posent pas de problème écologique, ce ne sont pas des déchets en soi, euh, sauf que pour des raisons euh, hygiéniques principalement, euh, on les traite comme des déchets. Donc aujourd'hui, on les met dans des sachets. Enfin, certains, certains maîtres les, mettent dans, les chiens le font pas, certains maîtres les mettent dans des sachets, et puis bah, à partir où, du moment où elle est dans un sachet, ça devient un vrai déchet. Alors si ça va à la poubelle, bah, ça compte dans, les, dans, dans la masse de déchets qu'il faut retraiter, et puis si ça ne va pas à la poubelle, bah, pour le coup, c'est emporté par la flotte, et on, on va retrouver ces sachets dans les, dans les, dans les cours d'eau et, et dans les rivières. Euh, donc vous voyez, c'est un objet qui, qui, qui est un déchet juste parce qu'il trouble l'ordre, pas parce qu'il n'a plus d'utilité, il n'en a jamais eu, à la limite, si c'est dans un parc public, ça ne pose aucun problème, euh, voire même c'est une, une ressource. Et puis, dernier exemple, ce sont l'exemple des mauvaises herbes euh, qui poussent au creux des trottoirs. Là. Euh, ces mauvaises herbes, alors évidemment, personne ne dit que c'est des déchets, mais vous voyez, il y a, tout un, il y a des systèmes de traitement. Les, les, les, les agents municipaux vont soit mettre du désherbant, soit les arracher, etc. Il faut les faire disparaître, exactement comme si c'était des déchets, comme si c'était des choses dont il fallait se débarrasser. Alors, de quel point de vue ce sont des mauvaises herbes De quel point de vue il faut, faut, faut les faire disparaître Il ben, faut les faire disparaître parce que ce sont des choses qui troublent l'ordre. Ce sont des choses qui ne sont pas à leur place. Alors, c'est comme ça que les anthropologues vont aborder la question des déchets. Ils ne vont pas les définir comme des objets euh, abandonnés, etc. Ils vont dire que les déchets, c'est des choses qui troublent l'ordre. Ce sont des objets qui ne devraient pas être là. Alors, ils ne devraient pas être là de quel point de vue ben, Du point de vue des humains qui disent ça, ça ne devrait pas être là. Le mouchoir sale, il ne devrait pas être là. Pour moi, il devrait être là. Donc, vous voyez, on a une définition assez relative et flottante. Euh, du, du déchet. Euh, pour les déchets qui nous intéressent dans cette conférence, ben ce, sont, ce sont des déchets qui troublent l'ordre de la nature. C'est pour ça qu'ils nous préoccupent et c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait qu'il y en ait moins. C'est l'ordre de la nature qui est, qui est atteint. Trois remarques à ce propos. La première, c'est que, euh, très rapidement, c'est que les, les collecteurs de déchets sauvages sont très orientés, très attirés par la question des océans. Il y en a beaucoup plus qui travaillent sur les océans, ça fait beaucoup plus de bruit, les campagnes euh, voilà, sont retentissantes, où on, le Septième continent, tout le monde en a entendu parler, etc. Et je crois que euh, s'il y a un tel tropisme, enfin s'il y a un tel engagement pour les océans, c'est que dans, notre, euh, dans nos représentations, les océans représentent la nature, beaucoup plus qu'un parking, beaucoup plus qu'un coin de bois, beaucoup plus que tout ça. Ça représente la nature, et puis ça représente surtout une nature qui resterait plus ou moins vierge, et qui devrait donc être préservée des atteintes de l'homme. La deuxième, la deuxième remarque à ce propos, euh, bon, à, à propos des, du fait que les déchets troublent l'ordre de la nature, euh, c'est que je m'interroge sur euh, où sont les déchets qui ne sont pas dans la nature. Quand on ramasse des déchets sur une plage, on les confie aux services municipaux qui vont les retraiter, enfin qui vont les traiter, pardon, pardon pas les retraiter. Certains peuvent être retraités, mais ils vont les traiter. Alors si vous avez un incinérateur dans le coin, ben, on les incinère, on récupère, on produit des dioxines qu'on arrive à capter aujourd'hui, euh, on produit des mâches fer, etc. C'est-à-dire qu'on continue à produire des déchets. Ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait Où on les met ben, On les met dans la nature où voulez-vous voulez les mettre ailleurs que dans la nature Si vous avez un centre d'enfouissement, un centre de stockage technique, bah, les déchets que nous avons collectés sur les plages, on les met dans le centre d'enfouissement, ceux-là et puis les autres. Hein. On les met dans le centre d'enfouissement et puis quand le centre d'enfouissement est plein, on le recouvre de terre. Alors tout ça, il y a des membranes, etc., pour pas que ça fuite, tout va bien. On récupère les lixivia, hein, ce liquide noir que vous avez au fond de votre poubelle si vous ne les changez pas assez souvent. Et puis bah, ce liquide noir, il est chargé de métaux lourds, c'est très très dangereux. Et puis ces lixivia, qu'est-ce qu'on en fait On ne sait pas comment faire. Donc on les stocke. Et on les stocke où Ah bah oui, on ne les stocke pas dans la nature, on les stocke dans des souterrains, dans des garages, dans des trucs. On les stocke quand même dans la nature. Les déchets sont toujours dans la nature. Nous, ceux qui nous préoccupent, c'est ceux qui, sont dans la... qui correspondent à la représentation qu'on a de la nature, qui sont dans des endroits qu'on se représente comme étant la nature. Un centre d'enfouissement, s'il est derrière chez moi, c'est aussi la nature. Je ne vois pas où on peut mettre les déchets ailleurs que dans la nature. Euh, troisième, troisième remarque, le fait que les déchets troublent l'ordre de la nature, est quelque chose de relativement nouveau. Alors quand je dis relativement nouveau, initiative Océane depuis 24 ans, hein, donc ça a au moins un, un quart de siècle. Pardon. Pendant fort longtemps, euh, la nature, qu'on va en première approximation les espaces inhabités, en fait, euh, la nature a été utilisée pour évacuer les déchets et personne ne s'en préoccupait. Pour le dire autrement, pour maintenir de l'ordre dans les lieux habités, on avait besoin d'utiliser la nature comme exutoire, comme lieu où ben, on veut que ça soit propre chez nous, on veut que ça soit ordonné chez nous, ben, voilà. ben on met les déchets, on met ce qui ne nous sert plus euh, à l'extérieur, dans la nature. Alors on peut penser aux pneus usagés qui ont été jetés à la mer. Vous savez qu'il y a 90 000 mètres cubes de pneus qui ont été jetés par la, bah, en France, hein, donc principalement dans la Méditerranée, euh, au large de la Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, on est en train de les, de les repêcher. Alors on les, on, les, on les jetait dans la Méditerranée avec... Euh, c'était plein de bonnes intentions, hein, c'était pour faire des récifs. Les poissons, ça va frayer là-dedans, ça va être génial. Comme, euh, comme on fait pour les, dans les élevages de cochons pour que les cochons s'amusent et ne se, se, se bouffent pas. Bon, ça ne marche pas. Hein. Et puis bah, le, les pneus, euh, ça ne marche absolument pas. Et puis les pneus libèrent toutes sortes de substances toxiques. Et puis c'est 20 millions de mètres cubes pour le Japon. Le Japon a déversé dans le Pacifique 20 millions de mètres cubes de pneus. Et ils l'ont pas fait en disant... On... Non, ils l'ont fait voilà, le fond du Pacifique, bon, ça en fiche, qu'est-ce que ça peut faire Il n'y a pas d'humains qui habitent là-bas, Qu ça n'a aucune importance. Alors aujourd'hui, ça a de l'importance, puisque à grands frais, c'est plus facile de les jeter que d'aller les récupérer. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, de les récupérer. Et puis, on peut aussi penser aux décharges. Euh, chaque ville, l'histoire des, des, des décharges correspond à l'histoire des villes. Chaque ville, chaque commune avait une décharge... Euh, alors aujourd'hui, on dit que ce sont des décharges sauvages, mais on avait une décharge, un lieu, un lieu où on allait, en Picardie, on dit le lieu où on allait Balayer, c'est jeter comme ça. Alors généralement, on cherchait un, un endroit où il y avait un trou, comme ça, ça pouvait tomber. Et puis quand la ville grossissait, bah, le trou, on mettait de la terre dessus, on construisait, puis on prenait un trou un peu plus loin. Et puis voilà, les décharges, et, et nos villes sont construites sur des décharges, et sont construites aussi d'ailleurs sur des cimetières, hein, c'est assez normal. Mais vous voyez, ces décharges, ça posait de problème à personne. Ce sont devenues des décharges sauvages subitement, alors, je dis subitement parce qu'en 1997, on impose le fait que les déchets aillent dans des décharges qui sont gérées techniquement, etc., etc., où on fait attention aux lixivia, à la pollution des nappes pratiques, et tout d'un coup, ces pratiques deviennent absolument illégales, et on dit que les décharges, c'est extrêmement dangereux. Mais pendant des siècles, on a fait ça. Alors, évidemment, on a fait ça pendant des siècles avec des produits qui n'étaient pas forcément aussi nocifs que les produits issus de l'industrie d'aujourd'hui. Mais pendant des siècles, on ne se préoccupait pas de savoir si ça salissait la nature. Bien au contraire, ce qui devait être propre, c'était les lieux que nous habitions, pas les lieux que nous n'habitions pas, donc la nature a été utilisée. Euh, à, à cette fin, on a pu jeter euh, toutes sortes de choses. Alors, parfois, ces décharges vont ressurgir. Hein. Euh, J'ai en tête l'exemple de la, de la côte d'Albâtre, euh, oui, euh, sur le littoral normand. Euh, les, les, les, on, a, on, a enfoui, on a enfoui des déchets. Et puis, comme il y a un recul, euh, ce sont des falaises. Euh, bah, vous connaissez, c'est le paysage d'Etrota. Tout le monde a vu ces images. Et puis, avec l'érosion côtière, les falaises reculent. Et puis, bah, de temps à autre, il y a une décharge dont on avait oublié l'existence qui s'écroule et qui se retrouve sur la plage. Voilà. Donc, c'est le passé. Euh, c'est notre passé insouciant euh, qui, euh, qui, qui ressurgit tout à coup. Alors sur la côte d'Albâtre, ça pose un sacré problème parce que la falaise risque toujours de tomber, donc on ne peut pas aller nettoyer, c'est trop dangereux, on ne peut pas risquer la vie euh, de, de travailleurs ou de, ou de bénévoles pour aller ramasser les déchets. Alors on espère qu'il y a une grande marée qui puisse les emmener pour les déposer sur des plages où euh, de gentils bénévoles participant aux initiatives océanes pourront aller euh, nettoyer et, et nous débarrasser enfin de ce passé qui ressurgit. Euh, bref, l'homme moderne a eu besoin de, de dégrader la nature pour se développer, euh, ce qui, euh, et ce n'est qu'assez récemment que c'est devenu un problème, ce qui nous conduit au deuxième point. Donc pourquoi nous avons besoin, je le dis de façon provocante, mais pourquoi nous avons besoin... C'était trop provocant, Non mais j'avais pas encore fini. <rire> pourquoi nous avons besoin de détruire la nature euh, le développement de l'économie moderne, euh, bah, donc de l'économie capitaliste, s'est appuyé sur trois types d'utilisation de la nature. Et on peut dire que ce sont trois fronts guerriers, en quelque sorte, qui, qui ont été ouverts contre la nature. Bah, le premier, bien entendu, euh, tout le monde l'a en tête, c'est celui de l'exploitation des ressources. L'exploitation des ressources, en particulier des no ressources non renouvelables, ce sont des ressources qui sont gratuites. Vous voyez, les gens qui euh, ont des puits de pétrole dans leur pays ou chez eux, euh, bah, ils ne payent pas, hein, le puits de pétrole. Ce qu'ils payent, c'est le coût d'exploitation, le pétrole, il est gratuit. Alors qu'on pourrait considérer que le pétrole, il ne leur appartient pas, il appartient à tout le monde. Donc ce sont des ressources qui sont gratuites, donc on peut, en détruisant la nature, détruire des choses qui sont naturelles, pour faire du fric. Euh, bah, si on devait payer le coût réel de la... Vous, vous imaginez s'il fallait que les gens qui exploitent les puits de pétrole mettent de l'argent de côté en disant pendant combien d'années il va falloir replanter des forêts pour que, dans plusieurs centaines de millions d'années, on reconstitue les nappes de pétrole enfin, Voilà, Ce sera un calcul économique absolument... Il n'y a plus personne qui tirerait du pétrole, ça ne vaudrait absolument pas le coup. Euh, donc c'est très différent, hein, ces ressources, exploiter la nature, c'est très différent qu'exploiter le travail. Quand on exploite le travail, sauf quand on est dans une situation d'esclavage, on doit payer les gens. Par contre, exploiter la nature, ça ne coûte rien. La deux, le deuxième front, c'est celui de la marchandisation du vivant. Je vais aller vite parce que ce n'est vraiment pas le sujet, euh, ou des biens communs. Hein. Vous savez qu'il y a des interdictions aux États-Unis euh, d'utiliser les semences fermières. Vous n'avez pas le droit de produire des semences chez vous. Vous devez acheter des semences qui ont été labellisées, donc des semences qui appartiennent aux industriels. Donc, vous voyez, le vivant, la nature, autrement dit, est devenu un bien privé et, et ça permet, là aussi, de développer euh, des secteurs économiques. Et puis, le troisième front, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, bah, c'est celui, c'est le front des exutoires, c'est-à-dire le front euh, là où on a mis ce qui ressortait des industries, ce qui ressortait de la production et qu'on ne voulait pas traiter. Euh... Aujourd'hui, on doit payer. Hein. Les industriels, les artisans doivent payer pour leurs déchets, mais pendant très longtemps, ils ne payaient pas pour leurs déchets. Et le plus simple, ben, c'était évidemment de les jeter dans la nature, enfin, de les jeter dans des lieux inhabités, ce qui se fait encore avec les dépôts sauvages, hein. on, on en trouve beaucoup, ou avec les mafias qui rachètent les déchets euh, à bas prix, enfin, qui se font payer pour prendre les déchets à bas prix et qui vont les jeter dans la Méditerranée. Euh, voilà. euh, donc, sous ces exutoires, le fait de pouvoir mettre les déchets dans la nature, ça ne représente aucun coût pour le producteur. Vous, vous avez une production industrielle, vous avez forcément des déchets. Ben, ces déchets, s'il fallait payer pour le coût de retraitement, vos bénéfices en seraient très nettement amoindris. Donc vous voyez, le, le, détruire la nature, c'est un moteur de l'économie. On n'aurait pas une économie capitaliste aussi florissante, on n'aurait peut-être même pas d'économie capitaliste si on n'avait pas la possibilité de détruire la nature, s'il fallait tout payer, autrement dit. Alors on appelle ça des externalités. Les externalités, c'est les coûts qui ne sont pas apputés à l'entreprise, mais qui sont envoyé vers l'extérieur, et là, donc, en l'occurrence, vers la dégradation de, de la nature. Euh, donc, s'il si avait failli... Euh, oui, moi bon, ça, je l'ai dit. Euh, je pense, euh, vous voyez, s'il si, si fallait chiffrer le coût du changement climatique... Je ne sais pas comment on pourrait chiffrer ça. Hein, euh, si on devait chiffrer le coût du changement climatique et réclamer son paiement aux industriels des hydrocarbures, euh, Total, Exxon et, et compagnie, bah, il, tout de suite, il sera en banqueroute. Ils arrêteraient. Non, on va, on va arrêter d'exploiter les hydrocarbures. Ça vaut vraiment, ça vaut vraiment pas le coup. Euh, ça ne vaut vraiment pas le coup. Oui, c'est ça. Euh, ou s'il fallait, je repense aux pneus jetés en Méditerranée, s'il fallait imputer le coût de l'extraction des pneus en Méditerranée dans le Pacifique, etc., à Dunlop, Goodyear, Pirelli, j'espère que j'en oublie pas. Et puis il y en a encore un, Michelin. Oui, voilà. Euh, bah, ils arrêteraient de produire des pneus. Ça vaudrait là aussi pas le coup. Ça les mettrait en banqueroute. Donc pendant très longtemps, euh, les, les déchets ont été évacués dans la nature sans que cela suscite beaucoup de réactions et surtout sans que cela ne coûte rien à personne. Aujourd'hui, nous ne savons plus où mettre nos déchets. Euh, pourtant, il y a encore de la place dans la nature. Ouais, dans, les, dans, les, dans les fosses océaniques, euh, il y a de la place, hein, mais on n'arrive pas à les mettre là. C'est une question euh, qu'il va falloir se, se poser. Et puis je vais laisser, je vais laisser Julie euh, continuer euh, sur ce troisième point. Donc.